Comment installer et habiller une baignoire Que l'on travaille dans une construction nouvelle ou dans une rénovation, la procédure est la même, à condition que l'état des murs de la pièce soit en bon état pour pouvoir appliquer les revêtements. Dans cet exemple, il sera question d'une construction nouvelle avec des murs en briques. La hauteur idéale d'installation d'une baignoire se situe entre 55 et 60 cm du sol fini. Je commence donc par mettre en place les conduits d'eau chaude et froide encastrés dans le mur, centrés par rapport à la dimension de la baignoire et à 10 cm au-dessus d'elle en prévision du branchement du mitigeur ainsi que du tuyau d'écoulement à quelques centimètres du sol. Ensuite, j'habille les murs avec des plaques de BA13 hydrofuge que je colle. En prévision du branchement du mitigeur, j'utilise une platine très pratique. Elle permet un futur branchement aisé du mitigeur. La baignoire que je vais installer est en acrylique, mais elle pourrait tout aussi bien être en acier ou en fonte. Ses dimensions sont 169 cm de longueur sur 69 cm de largeur. Elle est équipée de pieds réglables en hauteur. Avant toute chose, j'installe le siphon de vidange. Une fois cela effectué, je la mets en place et je la règle à bonne hauteur de niveau dans tous les sens. Je trace ensuite sur le mur, à l'aide d'une règle et du niveau à bulle, un trait perpendiculaire au rebord de la baignoire. Puis je fais de même à l'autre bout de la baignoire en marquant cette fois-ci sur le sol. Je trace ensuite un trait entre ces deux marques. En prévision de l'habillage, je vais maintenant tracer un second trait à 1 cm du premier. Avant de commencer l'habillage, je vais brancher l'évacuation. J'utilise pour cela un raccord souple, très pratique pour cet usage. Je vais donc habiller cette baignoire avec des carreaux de plâtre de cette dimension. On peut aussi utiliser du béton cellulaire qui a l'avantage d'être moins lourd. Pour pouvoir par la suite accéder au système d'évacuation, il est impératif de placer une trappe de visite dans cet habillage. Il est tout aussi important de bien la choisir car elles existent en plusieurs dimensions. Si on veut qu'elles soient pratiquement invisibles, il faut la choisir en fonction des dimensions des carreaux de faïence que l'on collera sur cet habillage. Dans cet exemple, les carreaux feront 11 cm sur 11 cm. Je prendrai donc une trappe de ce type. Ces dimensions correspondent à ce genre de carreaux. La porte fait 33 cm de large, donc 3 carreaux, et sa hauteur est de 22 cm, donc 2 carreaux. La hauteur sous le rebord de la baignoire étant supérieure à la hauteur d'un carreau de plâtre, 50 cm. Pour éviter de faire trop de coupes, je travaillerai avec les carreaux posés dans le sens de la hauteur. Je couperai donc ces premiers carreaux à 54 cm. Pour ce premier carreau, le côté femelle vertical, flèche rouge, ira contre le mur et le côté femelle horizontal, flèche verte, sera au sol. C'est dans ce premier carreau que je placerai ma trappe de visite. Je vais la positionner précisément de façon à ce que la porte amovible se trouve à la largeur d'un carreau du sol et du mur. Une fois cet emplacement tracé, je perce à chaque angle, côté intérieur, un trou suffisant pour laisser passer une lame de scie sauteuse. Je découpe ensuite soigneusement à la scie sauteuse. Il faut agir prudemment pour ne pas casser le carreau. Je présente ensuite la trappe et je trace l'emplacement des ergots de scellement. Je creuse ensuite de façon à ce que la trappe soit positionnée à fleur de la surface du carreau. Je place le cadre dans le bon sens. Je le maintiens avec deux petits serre-joints et je le scelle à la colle. Maintenant, je peux commencer l'habillage. Avant de poser ce premier carreau, je donne quelques coups de burin dans la plaque de BA13 pour faire des ancrages. J'applique une épaisseur de colle sur les deux côtés concernés. Puis je présente le carreau en biais de façon à introduire la partie supérieure sous le rebord de la baignoire. Je le fais pivoter ensuite pour le positionner sur le deuxième trait que j'ai tracé. Puis, je l'aligne à la fois sur le trait du mur et du sol, en exerçant une poussée dans chaque sens, pour que les joints soient le plus fins possible. Il est maintenant bien en place, je peux continuer. J'arrive très vite à l'extrémité de la baignoire. Il va falloir maintenant faire une seconde coupe dans le carreau car je vais construire une tablette en continuation de la baignoire. Il me reste 23 cm pour arriver à la l'aplomb de l'extrémité de la baignoire. Ensuite, je coupe les carreaux à 46 cm, toujours dans le sens de la hauteur. Pourquoi 46 cm Parce qu'à la hauteur initiale, 54 cm, j'enlève maintenant l'épaisseur d'un carreau, 5 cm, plus la largeur du rebord de la baignoire pour poser la tablette. J'arrive à l'endroit où j'ai décidé d'arrêter ma tablette. Je réserve 5 cm pour le petit muret latéral et il me reste 7 cm de coupe à faire. Avant de fermer par le petit muret latéral, je colle des carreaux contre le mur. Ils serviront d'appui pour la tablette. Je construis également un muret intermédiaire au centre du compartiment. Maintenant, je peux fermer. Je vais maintenant couper et coller deux petits morceaux que je glisse au minimum d'un centimètre sous le rebord de la baignoire. Je termine ma tablette avec deux morceaux coupés dans des carreaux entiers. Je vais pouvoir maintenant commencer à poser les faïences. Pour cela, je vais placer une règle de niveau à la hauteur du deuxième rang de carreaux en partant du sol. Il est important de procéder ainsi car cela permet de pallier aux éventuelles imperfections de la planéité du sol. J'aligne donc la règle au ras du cadre de la trappe de visite. Je vais donc coller des carreaux de faïence de 11 cm sur 11 cm. J'applique la colle avec un peigne et je commence à poser les carreaux. Lorsque j'ai des coupes à faire, j'utilise une carrelette. Arrivé là, il faut que je mette en place la trappe de visite pour pouvoir continuer. Et il faut d'abord que je la carrelle. Une fois terminée, après quelques heures d'attente pour le séchage, je la mets en place. Et ensuite, je peux continuer. Arrivé à cette étape, il me faut couper les carreaux en tenant compte du futur parement de la tablette. Je vais maintenant mettre une petite règle de niveau, toujours pour le même principe, pour habiller le petit côté transversal. Je continue en effectuant le parement de la tablette. Je reprends ensuite ma progression en recommençant par le côté initial. Je fais les coupes de la platine du mitigeur. Et je continue toujours avec la même méthode. Lorsque j'ai tout collé, j'applique à l'aide d'un pistolet à cartouche des cordons de silicone spécial salle de bain tout autour de la baignoire et de la tablette. Ceci fait, je vais remplir le peu d'espace qui existe entre les carreaux avec de la colle rallongée d'un peu d'eau. J'utilise pour cela... Un pinceau rond pour l'appliquer. Je procède par petite surface et je nettoie immédiatement avec une éponge avant que la colle ne sèche. Une fois les joints effectués proprement sur toutes les faïences, je mets en place le mitigeur. Et voilà, tout est ok, la trappe de visite est pratiquement invisible. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtirsa ou bien bâtirsa